Être en enfer, c'est vrai que t'es pas gâté. J'ai le souvenir de la neige en étoile sur le bout de ton nez. Je ferai semblant de rien l'hiver, je te ferai croire que c'est l'été. Ton père a le syndrome de Cassandre, il a beau faire des prédictions, tout finira dans les cendres. Même si ce monde est pourri jusqu'à la moelle, je te ferai croire qu'on viendra nous défendre. Il est pas perdu, Doudou, il est juste parti en voyage. Il ne supporte plus Babylone, il ne voulait plus être en cage. La lumière maternelle dans le cœur de l'orphelin. T'as éclairé les plaines, me pousse l'espoir quand dans ma vie il n'y a plus rien. Ça a été aussi vite qu'un shoot, ça reste une histoire sans fin. Il y a des canards sauvages sur le lac artificiel. Ton regard fait comme si de rien n'était, comme si tout était naturel. Les fleurs en plastique sont vivantes, il faut juste un peu d'imagination. Beaucoup de choses je t'ai caché, le manque d'avenir et la pression. Il me en reste encore combien d'années J'ai plus envie, la déraison. Tu sais, un jour nos dessins s'effaceront. Les baïonnettes à la place des fleurs, des égoïstes et des gros Je resterai toujours ton antidote contre les désillusions. La lumière maternelle dans le cœur de l'orphelin. T'as éclairé les plaines, où les où pouss les pousse l'espoir pendant ma vie, il n'y a plus rien. Ça a été aussi bien qu'un chaud, qu'un chaud, qu ça reste, ça reste, sans fin. Thank <laughs> you.